Que ce soit avant ou pendant Comprends Pour être paré Après, apprends, avant que tu sois pas prêt, ce que l'on ressent, tu sais, ce qu'on ressent, Ce que l'on ressent, on le savoir vraiment Comprend le monde il est comment Comprend Avant que tu tombes, apprends Ce qu'on ressent, Peu le savoir vraiment on dit les communs, Comprends, si tu tombes, apprends, comprends Ce que l'on ressent, ce qu'on ressent, ce que l'on ressent, ce que l'on ressent, ce qu'on ressent Tu n'en vivras pas éternellement De deux, deux, on a trop peu de temps Alors y'a plus de atteint, on m'a dit y'a trop de charlatans Donc vas-y, ceux qui collent, saoulent Avec ou sans alcool, y a pas tout qui roule, Mat, c'est raciste Qui foutent les boules et se croient drôles, c'est pseudo artistes qui copie-colle pas de ces people qui ne voient que l'apparence, ils brillent et apparent, Apparemment, tu brilles avec tes parents, mais t'es pas marrant, plutôt avant affolant. Le nombre de gens bien restants, tu veux être brillant comme les diamants. Laisse passer la lumière sous ton bois, tu le sauras. Dorénavant, c'est en toi, c'est en toi.